Bonjour, je viens vous parler de cet horoscope qui démarre à partir de ce lundi 30 janvier 2023 déjà, ah. et pour toute la semaine à partir de ce lundi 30 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel On va regarder, comme on le fait d'habitude, toutes les planètes hein, et l'influence qu'elles ont en fonction des secteurs du ciel, ce que j'aime bien faire. Et puis à la fin je vous parlerai d'un truc qui, euh, comment je l'ai appelé, l'orchestre, l'orchestre des planètes en fonction de la façon dont chacune d'entre elles exerce une influence sur nous. Euh, et c'est un calibrage à trouver et c'est ça qui est intéressant dès qu'on commence à s'intéresser à, à l'individuel pour voir ce qui nous parvient. Parfois il y a des influences multivactorielles très différentes, c'est ça qui plus on a envie de comprendre, hein, plus on a envie de creuser, et puis on, en fait on réalise que plus on sait, moins on sait. C'est hein, ça qui est formidable. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Je démarre avec. Enfin, la, le ciel démarre avec un soleil qui est placé dès lundi à 10 degrés du signe du verso. Le soleil va quitter le premier des camps lundi des Verseaux, hein, bon anniversaire, et puis il va rentrer dans le, la deuxième décade, hein, c'est 30 degrés, hein, 10, 20, 30, premier décan, deuxième décan, troisième décan, on rentre dans la deuxième décade, deuxième décan, donc bon anniversaire, mais second décan, Verseaux, bien évidemment, et puis euh, ça colore le ciel d'une sorte d'énergie solaire, hein, c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre du ciel, et il, en fonction des angles, il exerce une influence plus ou moins stimulante, confiante, tonifiante, entre guillemets euh, protectrice hein, en belle énergie et pour ceux qui sont dans les angles moins fa moins faciles bah, effectivement c'est un peu plus compliqué on a des variations donc aujourd'hui concernant le, le cycle du soleil je vais vous raconter un ou deux trucs. Alors, comme il est en verso, euh, il sera en cours de semaine au milieu du signe, il va apporter une très très belle énergie à mes versos, ben, hein, encore une fois, à mes gémeaux, à mes balances. Hein, D'un signe d'air, tous les autres signes d'air sont dans la même dynamique des angles de 120 degrés, donc c'est protecteur. Et puis, bien sûr, ceux qui sont à 60 degrés du verso, maintenant on les connaît, mes sagittaires hein, et mes béliers. Voilà, bon, pour vous cinq, la période au niveau solaire est quand même globalement aptes à vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. On puisse dans les ressources si besoin, on se prend en main si besoin, mais dans tous les cas, on a la possibilité de voir les choses de façon plus fluide, plus globale et plus positive. C'est ça qui est intéressant surtout. À partir de là, qu'est-ce que j'ai d'autre J'en ai dans tous les coins en ce moment, c'est pas mal. Moi je préfère les ciels dans lesquels il y a des planètes dans toutes les zones. Lorsqu'on est enfant, hein, pour info, si un jour vous voyez votre carte du ciel natal, vous constaterez que euh, lorsqu'il y a des planètes groupées, bon, bah, c'est sûr que c'est plus facile à mettre en place, et lorsqu'il y a des planètes dans, dans, dans toutes les zones, dans tous les coins, c'est un peu plus dur à articuler. Donc jeune, on est confronté à des tensions parfois contradictoires qui vont dans tous les sens, mais une fois qu'on arrive à maturité, une fois qu'on est bien construit, le panel de nos possibles est beaucoup plus large parce qu'on a davantage de réactivité j'appelle ça les ciels les ciels tout terrain en fait quand on a mars là vénus là mercure là la lune là le soleil là etc c'est plus dur à se structurer à trouver à faire cohabiter tous les éléments qui parfois sont contradictoires mais une fois qu'on les gère grand dieu on a réponse à beaucoup plus de situations dans la vie on jongle voilà, c'est dit. Bref, la condition solaire, vous l'avez. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mercure, la communication. J'aime bien Mercure, je suis un mercurien, donc j'aime bien Mercure, la bonne blague. Mercure démarre, démarre la semaine, amorce la semaine, lui, à 15 degrés du Capricorne. Soleil en verso, Mercure à côté, hein, en amont, 15 degrés du Capricorne. Mercure apporte donc une analyse pratique, pragmatique, lucide, logique, qui va à l'essentiel, hein, qui parfois va carrément à l'essentiel. N'oublions pas, tous ceux qui ont Mercure Capricorne, d'arrondir, hein, de faire en sorte de calibrer le contexte lorsqu'on a des choses à dire, de manière à ce que l'information ne rentre pas de façon trop frontale, frontale dans l'oreille de ceux qui sont en face, parce que du coup, le message, il est reçu de façon aléatoire, et en face, les profils se referment un peu comme des blocos et ça ne rentre plus. Quoi. Donc, travaillons la méthode, travaillons l'arrondi du verbe, parce que cette analyse, cette capacité d'analyse avec Mercure en Capricorne, elle est Très très bien, moi je l'aime beaucoup beaucoup à titre personnel. Donc, excellent pour communiquer, analyser, décortiquer, échanger, trouver le point d'équilibre, euh, éviter l'équipropos pour mes signes de terre. Mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, d'être gâtés, terre à la terre, toujours. Mais également, lorsqu'une planète est en capricorne, elle veut du bien à mes poissons et à mes scorpions, vous cinq. En ce moment, la période est heureuse pour trouver le mot juste, pour faire passer le message, pour se faire comprendre, pour optimiser les relations avec ceux qui sont autour de nous, c'est le but. Et puis, ensuite, je regarde où est Vénus. Vénus est encore dans un secteur différent. Vénus est en poisson. Vénus amorce la semaine à 4 degrés du signe des poissons. Vénus l'amour, Vénus la sensibilité, la délicatesse, la gentillesse, la douceur, l'arrondi, le contact aux autres, les sens, la per perception, hein, l'amour au sens large. Vénus en poisson est très belle, on le sait, elle est dans une position, on l'appelle une position d'exaltation. Rien que le mot résume la coïncidence, le, le lien particulier qui s'exerce entre cet astre de douceur et le signe des poissons qui s'imprègne naturellement de ces colorations-là, entre autres, mais celle-ci elle est belle. Bref, très bel apport sur le plan du charme, de l'affectivité, de, de, de la capacité à, à arrondir, à prendre en compte les besoins de l'autre, à être plus affectueux, être plus, plus raffiné, plus délicat, plus esthète. Euh, plus aimant, tout simplement, avec Vénus en poisson pour mes poissons, hein. on n'est jamais mieux servi que quand la planète passe chez nous, la bonne blague. Excellent également pour mes scorpions, signe d'eau à signe d'eau, excellent aussi pour mes cancers, même principe de l'eau à l'eau. Et quand une planète est en poisson, elle veut du bien par le jeu des sextiles à mes capricornes, hein. un peu de rondeur, mes capricornes, c'est jamais perdu, et à mes taureaux, chez qui, encore une fois, c'est une planète qui a là aussi des affinités toutes particulières. Donc douceur, affection, sens du compromis, on arrondit les angles, on s'entiste pas sur les situations figées. Au contraire, on essaie de dépasser. Il y a des méthodes de communication que j'aime bien qui consistent à dire, lorsqu'on n'est pas synchronisé avec l'autre, on dit « Attends, attends. ce que j'ai entendu, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris ?» Plutôt que de dire « Tu as tort, tu as incompris. Ah, L'horreur, ça passe plus du tout, ça bloque, ça coince. » Essayons d'arrondir. Bref, Vénus a cette fonction, et vous avez bien retenu, elle apporte du charme, de la douceur. Je le refais, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, enfin je l'ai fait de tête parce que c'est logique, hein. euh, mes capricornes et mes taureaux, tout va bien. Ben, tout va bien, faisant en sorte hein, que tout aille bien. Hein. On est toujours tributaire du contexte de vie dans lequel on évolue. Parfois, j'ai des petites remarques qui me disent "J'arrive, vous m'aviez prédit une belle période euh, sur le plan amoureux, et puis euh, j'ai rien vu venir." Ben oui, ben, si on fait rien, si on sort pas, si on bouge pas, si on a des, des désidérata qui sont euh, difficiles à réaliser, effectivement, on ne risque pas de faire bouger les trucs. Ce n'est qu'une influence. Hein, faut bien retenir ça. Mais quand on est dans le bon axe, l'influence, elle, elle paye, elle porte, elle soutient, elle peut être étonnamment constructive, mais il faut être dans le bon axe. Il faut qu'il y ait une synchronisation, en fait, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on voudrait. Plus on met ça en adéquation, mieux ça marche. Allez, je poursuis. Ouais, il y a un petit téléphone, mais je l'ai mis loin, pourtant il sonne quand même. Mars, l'action. Mars, l'action est dans le signe des Gémeaux. Mars en Gémeaux, il y est, ah, c'est redondant, il y est depuis des mois, hein, il y sera jusqu'en début mars de mémoire. Cette énergie-là, elle est elle est intéressante en Gémeaux, parce que c'est, oh, je vous l'ai refait 100 fois, je vais vous le refaire une fois de plus, je l'appelle le Mars Giver, pourquoi Parce qu'il est très débrouillard, très réactif, il est intéressant Mars en Gémeaux, il sort des situations souvent au dernier moment, mais il n'a pas l'endurance, hein, c'est un signe. De printemps, hein, on est dans l'impulsion, la réaction, la réactivité, gouvernée par Mercure, donc le mental, l'adaptation intelligente, le bricolage souvent. Mais il est intéressant quand même parce qu'au moins il bouge. C'est ça qui m'intéresse, moi, il bouge Mars. Hein. On retrousse les manches avec Mars, ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas fait. Bref, Mars en gémeaux apporte toujours, toujours cette belle énergie pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes balances, pour mes béliers, pour mes lions. Voilà, hein. vous, je vous parlez pas beaucoup de vous, parce que parfois les planètes euh, ne vous euh, font pas d'éléments euh, structurants particuliers, mais là, Mars, vous veut du bien, à vous cinq. On bouge, on agit, on trouve des solutions, surtout avec Mars en gémeaux. Toujours Jupiter, enfin, Jupiter. Alors, on m'a fait une remarque, j'avais adoré quelqu'un euh, qui se reconnaîtra, du moins j'ose l'espérer si elle regarde cette vidéo, qui m'a dit Jean-Yves, lorsque vous parlez de Vénus, vous avez des yeux qui brillent lorsque vous parlez de Jupiter, d'être euh, rayonnant lorsque vous parlez d'Uranus et de Neptune, vous faites ça et quand vous parlez de Pluton, vous allez au fond du fauteuil, du genre danger public à bord. Bref, mais finalement, c'est vrai, on a une gestuelle qui s'harmonise, qui est en liaison avec la façon dont on raisonne, on fonctionne, on ressent les choses. C'est les messages qui ne sont pas énoncés, mais qui sont dans le geste, dans la mobilité. Donc parlons de Jupiter, et donc je reprends mon côté positif, expansif lié à Jupiter, qui apporte facteur change Jupiter, optimisant la goutte d'huile dans les rouages, le positif, l'optimisme, être dans les clous, toujours, Jupiter, la loi l'ordre, respecter les contraintes, respecter les liens, les structures, l'organisation c'est les colonnes jupitériennes. Lorsqu'on est dans le, dans le système jupitérien, on attire la chance parce qu'on envoie toutes ces bonnes énergies positives de quelqu'un qui est constructif et optimiste. Et ça, ça ça porte ça, vraiment il y a une incidence positive ceux qui fonctionnent sur le même calibrage vous font écho plus, na plus facilement naturellement hein. ceux qui sont fermés comme des huîtres ça changera rien mais ceux qui sont connectables pour avancer dans le même sens vont par principe se synchroniser sur ce mode d'énergie positive moi j'aime beaucoup les énergies positives bien évidemment et plus on polarise sur ce qui marche pas et moins ça marche très globalement on le sait hein. ça c'est plutôt cette pluton non je plaisante un peu pas tant que ça quand même mais c'est pas faux, euh, donc Jupiter excellent en matière de chance, d'optimisme et de joie de vivre, et d'élan de, et d'expansion pour mes béliers c'est chez vous jusqu'au 16 mai, remuez-vous mes béliers mes lions, pareil, mes sagittaires idem, il paraît que dès que je parle des sagittaires je fais, voilà, mes signes de feu euh, Jupiter, et là il va, après il part pendant un bout de temps euh, profitez-en, c'est maintenant qu'il faut faire preuve d'initiative prendre les choses en main, prendre de l'expansion un hein. bélier lion, sagittaire, c'est votre période je ne le répéterai jamais assez. Jusqu'au 16 mai, je vais vous le rabâcher. Parce que, après, après, on ne sait pas encore. Excellent aussi, lorsqu'une planète est en bélier comme Jupiter, pour mes versos et pour mes gémeaux, vous cinq, l'influence, elle, elle est vraiment très porteuse, à ne pas laisser filer sans se donner les maximums de chances de faire avancer ce qui nous tient à cœur. Et puis j'ai Saturne, 25 versos, tous les lentes, maintenant vous les connaissez. Saturne apporte sagesse pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, jusqu'en mars. Euh, également pour mes sagittaires, pour mes béliers, sagesse, c'est pas mal sagesse. J'ai Uranus toujours en taureau, milieu du signe. Tout ce qui est création, d'idées, projection, euh, solutions pour mes euh, vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Je n'avais pas beaucoup parlé de mes cancers. Uranus vous soutient. Bon, Profitez-en. Vénus aussi, c'est plutôt pas mal. Et enfin, Pluton qui est à 28 du capricorne hein, jusqu'au 23 mars 2023. Pluton fin capricorne. Hein, quand on est de la vierge, quand on est du scorpion, quand on est du, du taureau, quand on est... Euh, bah, qui d'autre ben, Des poissons. Ben, effectivement, pour l'instant, Pluton, il nous veut un bien fou. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'il toujours un peu les pieds des verseaux, des, des, des, des, des... non pas encore des verseaux, il passe les pieds des fins capricornes, des fins cancers, des fins béliers et des fins balances. Mais on va bientôt passer à autre chose. Allez, on voit le bon côté. Euh, l'orchestre, vous disais-je, l'orchestre des planètes. Je vais terminer par ça, l'orchestre des planètes. En fait, hein, vous vous souvenez, Olivier vous a mis un lien en dessous, euh, la formation gratuite, tous ceux qui ne l'ont pas fait, c'est gratuit. Euh, au moins, vous aurez des infos techniques. Quand je vous raconte des trucs, vous aurez plus facilement euh, le réflexe de faire écho à quoi, comment, pourquoi. Bref, l'orchestre des planètes. Lorsque je regarde un ciel, là je fais du ciel collectif, hein, je regarde pour tout le monde en fonction des zones concernées. Mais dès qu'on a sous la main sa propre carte du ciel, ça change tout. Parce qu'on va aller chercher chez nous, nos outils, nos moyens. Or, chaque planète a une fonction, un job. Vous voyez par exemple, lorsque on regarde le soleil, c'est le chef d'orchestre bête. Hein. On va regarder euh, où est la lune, c'est notre part émotionnelle, notre part affective. Lorsqu'on va regarder où est Mercure, ce sont nos talents pour communiquer. À chaque fois, il est des endroits différents. Vénus, pareil, notre capacité à aimer, la façon dont on aime, surtout la façon dont on aime. Hein, notre potentiel amoureux, implicitement, et notre capacité de réalisation dans le domaine affectif. Très important, Vénus. Mars, Bon, je suis obsédé par Mars. Mars, c'est notre capacité à nous sortir des problèmes, des écueils, à trouver des solutions, à retrousser les manches, à nous reprendre en main pour résoudre. On est tous confrontés à des, des, des tensions dans l'existence inhérent à notre vie. Hein, on ne vit pas tout seul au, fond, au, fond, au bout d'une île déserte. Hein, mais donc, il y en a des confrontations, on a des tensions, des problèmes à résoudre. Mars, c'est lui. C'est lui qui fait le travail en fonction de sa, son dynamique, sa détermination, sa volonté, son endurance, sa capacité à se prendre en main et à fournir des efforts. Après, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile, c'est le facteur chance. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça se calibre dans une carte du ciel. Saturne, est-ce qu'on va retenir des leçons des choses Allons-nous devenir singe avec le temps Saturne, chronos, le temps. Est-ce que l'on va se bonifier comme le bon vin ou pas <rire> Saturne nous donne plein d'infos. Uranus, notre part de créativité, notre besoin de liberté, notre singularité. Neptune, notre perméabilité à l'inconscient collectif, notre intuition. Je vous ferai un truc sur l'intuition. Et puis enfin, Pluton, notre part de cerveau reptilien, nos angoisses archaïques, nos peurs, nos mécanismes de défense, nos inquiétudes, nos trouilles. Voilà, c'est ça l'idée. Chaque planète a une fonction. Et puis à chaque fois, c'est intéressant de voir comment c'est composé. Bon, je voulais, voilà, je un petit tour, comme ça j'aime bien. Euh, merci pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos abonnements. On a passé les 300 000, je suis très très content. Oh, je suis très content, voilà. je ne veux pas en faire un roman, mais je suis vraiment content. Euh, à très vite, hein. je vous prépare plein d'autres trucs, merci encore.